Aujourd'hui, on est réunis euh, pour discuter des réformes du bac et euh, du lycée. Ces réformes ont, ont de ceci exceptionnel, ah, elles elle, elle, elle, elle refondent complètement le système éducatif hein, d'une manière totalement étrangère. Alors que euh, notre employeur, le ministère, n'organise aucune euh, consultation véritable sur cette nouvelle organisation du lycée, aucune information les établissements. Le SNES a, a pris ses responsabilités et organise partout des stages d'information. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réforme du lycée C'est euh, une réforme qui organise la baisse de l'offre de formation à destination des élèves. Les élèves, les élèves auront moins d'heures de cours, euh, seront dans, dans des classes avec des étudiants, car regroupés dans des enseignements communs, euh, les élèves auront euh, des enseignements Complètement pensés de façon euh, autonome les uns par rapport un aux autres, sans cohérence aucune. En quel sens vous donnez à euh, une scolarité dans ces conditions-là?